prenez votre feuille prend sans tâche et écrivez faites ce dessin là ce dessin au signe de croix de jésus christ une fois que vous aurez fait le dessin et que le dessin elle est bien fait prenez votre encens noir ça dit ce qu'on appelle toarez chez nous ici au Bénin votre encens noir vous allez prendre l'encens noir voilà bien écrasé bien sûr après avoir pris l'ensemble, on sent qu'il donne du bonnes odeurs. On va, sang, du bon on va essayer de prendre un peu. Vous mettez sur le dessin comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire le feu. Hein? Vous mettez ça comme ça. Après avoir mis ça comme ça, vous allez faire comme ça. Les faire comme ça Comme ça Et comme ça Une fois que ça donne un truc comme ça Vous allez Faire comme ça Et ensuite Ça. Donc, euh, après avoir le rendre comme ça, vous allez trouver code blanc, silic code blanc. C'est des trucs, c'est pas cher, c'est à peine 200-250 francs. Vous allez aller au marché, vous demandez ça, en vous vendez ça. Je précise bien. Slick blanc, parce que c'est avec le slick blanc que le travail se fait. Voilà. Non, j'oublie, avant de mettre le slick blanc, il va falloir ce que vous prenez un bon parfum qui donne de bonnes odeurs pour l'ajouter. Vous essayez de l'ajouter comme ça. Un bon parfum ce tuto moi je suis en train d'utiliser ça la j'ai un bon parfum très puissant donc une fois que vous avez le parfum vous prenez votre slick blanc comme ça une fois que vous prenez le slick blanc comme ça vous le mettez dedans comme ça vous voyez dedans comme ça et quand c'est comme ça nous allons commencer Nous allons commencer par attacher notre talisman. Nous allons commencer par l'attacher petit à petit comme ça. Voilà. C'est des trucs très puissants que les gens de vous comme ça. Vous voyez Vous l'attachez comme ça. essayer de faire comme ça comme ça comme ça comme ça vous voyez c'est des talismans qui sont très puissants très puissants très puissants si, auparavant, vous êtes euh, quelqu'un qui est malchanceux, à l'aide de ce talisman, une fois que vous le faites automatiquement et que c'est dans votre corps ou dans votre poche, quelque part, il y aura du bonheur qui ne cessera de localiser cet endroit. C'est un truc très puissant que nous, on a déjà vécu l'expérience plusieurs fois et euh, on s'est dit pourquoi ne pas partager ça avec nos frères et soeurs, parce qu'on a constaté que l'Afrique on est en train de perdre notre valeur donc euh, c'est dans ce but que nous on essaie de faire tout ceci, c'est des trucs confidentiels que personne ne peut montrer, vous voyez donc vous euh, le faites comme ça. Voilà votre talisman. Un talisman très puissant. Si vous avez votre boutique, vous pouvez faire ce talisman. Et vous aurez juste à accrocher ça contre la porte de votre boutique. Seulement. Si c'était une boutique... Euh ne servez pas trop avant à partir du jour où vous allez essayer de faire ce talisman et de le mettre contre votre porte de boutique le bonheur ne cessera de localiser cet endroit testez ça avant de commenter ou de critiquer vous voyez donc euh, c'est un peu ça vous pouvez tester avant de commencer à critiquer. Vous allez constater que mon talisman ne partage pas des conneries, bien sûr, des valeurs de l'Afrique, c'est des valeurs du Vénin c'est des valeurs de l'Égypte ancien, que nos papas, nos ancêtres, utilisaient avant l'arrivée de Jésus-Christ, bien sûr, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, c'est des trucs qui sont très puissants et qui ont une valeur de fortune, mais que nous négligeons tous. Bon, moi, je ne néglige pas. Hein. Depuis que je l'ai hérité de mon papa, je ne cesse de faire ça. J'en vends aussi, en gros et en détail. Je suis spécialiste des talismans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein? que je suis de l'emballer avec le code blanc comme je vous l'avais dit on va l'attacher on va l'attacher et après avoir l'attaché notre talisman elle est prête À l'emploi, voilà comment l'utiliser. Vous essayez juste de mettre ça dans votre porte-monnaie ou dans votre poche ou quelque part dans votre voiture. Ça évite aussi les accidents graves. Quelque part dans votre boutique, ça vous attire la chance. Essayez. Et tout ce qui est esprit magnifique, maléfique ça ne cesse de les chasser donc euh, c'est un peu ça si vous avez des idées de talisman que je peux vous concevoir n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les commentaires et comme ça j'en saurai les type de talisman dont vous aurez besoin et comme ça je ne cesserai pas de vous partager les nécessaires passer à leur conception. Merci beaucoup et à très bonne suite. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à abonner pour ne rien manquer parce que je vous prépare de l'eau d'ici très peu. Merci, ciao ciao